à l'année 2019. En vrai, cette année pour moi était une bonne expérience, en vrai, personnellement, de mon point de vue. Mais il y a eu des bonnes choses et des mauvaises choses quand même. Du coup, je suis là pour tout simplement faire la review. <rire> ah là là, les reviews du Hugo. Franchement, c'est les meilleurs, franchement. Hein. Du coup, si vous vous rappelez de, des reviews de l'an dernier, cette review-là aura certes les mêmes, mais il y aura certains qui seront soit enlevés, ou soit que je n'ai pas voulu en parler, ou soit que... Euh, j'avais la femme de chercher mais aussi que il euh, a certaines catégories de, de meilleurs etc que je n'ai pas pu regarder avant mais on m'a recommandé quand même donc vous verrez selon un texte marqué recommandation. comme ça vous êtes au courant de tout c'est parti pour la review 2019 et bien sûr on va commencer par euh, le truc que je connais mieux le gaming <rire> ouais. alors évidemment pour le meilleur jeu vidéo au début j'ai fait Super Smash Bros Ultimate. Parce que j'ai joué en février 2019 comme un gros bolos parce que j'ai eu des problèmes de livraison. Je ne l'ai pas vu car euh, tout simplement qu'il est sorti en 2018. Donc euh, ce sera un, un joker si par exemple euh, les autres jeux, euh, soit j'étais pas trop hypé ou soit que euh, c'est des jeux où j'ai pas eu le temps de jouer. Et on va faire la liste. <rire> tout d'abord j'ai bien sûr essayé le jeu My Friend Pedro qui était quand même quand même assez intéressant comme jeu indépendant, surtout pour reprendre un jeu flash qui est sur Internet gratuitement. Ensuite, avec la même compagnie de développeurs digital, il y a eu Piku Nikou qui est très sympa à jouer que je n'ai pas encore joué, mais je pourrais jouer peut-être avec un ami, qui sait. Ensuite, du côté Nintendo, on a Super Mario Maker 2 qui était quand même un peu au début en galère, mais qui après plusieurs mises à jour, ça va devenir de plus en plus mieux. Il y a eu aussi Team Sonic Racing qui était un excellent jeu que j'ai essayé avec un ami sur les jeux de course etc dans le thème de Sonic bon certes il a pas battu euh, Crash Bandicoot euh, sur euh, les Game Wars mais voilà je l'ai trouvé bien Crash Bandicoot était bien sûr meilleur mais... et ensuite niveau jeu que j'ai pas encore essayé bah il y a Pokémon Shield que j'ai commencé un tout petit peu que j'ai un peu joué en stream et euh, en vrai il était quand même euh, même si avec les travaux qu'il y a eu avant que le jeu sorte bah il était quand même bien il est pas le meilleur bien sûr de tous les Pokémon je pense mais ça Ensuite, il y a eu euh, Dized Dungeon, euh, qui est tout simplement un excellent jeu euh, indépendant euh, qui... Euh, j'ai n'ai pas encore essayé le jeu, donc je peux pas rien dire. Mais euh, j'ai vu quand même des personnes y jouaient sur ce jeu, et il a l'air quand même excellent à ce qu'on m'a dit. Voilà. Et aussi Resident Evil 2, que j'ai pas encore essayé, mais qui a l'air horrifiquement magnifique à, à jouer, euh, et que je le ferai peut-être en live. Mais alors, quel est le jeu de l'année Quel est le jeu de l'année Super smoke gross ultimate voilà. Et les Game of Thrones, ils l'ont pris quand même hein. Le meilleur film de l'année selon moi ça va être un peu réellement personnel parce que vu que je suis pas trop euh, trop cinéma et que euh, comment il faut critiquer un film etc bah du coup, euh, je vais prendre évidemment les films que... qui étaient quand même sympas à regarder, qui sont quand même un bon divertissement. Et du coup, j'ai vu que trois films sur cette année, enfin je pense, après j'ai dû voir d'autres, mais c'était les trois qui m'ont un peu plus diverti comparé aux autres. On a bien sûr « Avengers Endgame » qui était un excellent final du MCU, avec une bonne scène finale d'action euh, de combat. Et il y, un seul truc, euh... il y a un seul truc de connard que je suis, d'avance, comme ça je vous le dis, c'est que pas mal de gens ont dit à la fin du film que « Putain, j'ai pleuré de ouf, je me sens triste. » Moi, c'était pas le cas. Enfin, peut-être que j'ai mal compris euh, la, la fin que je vais pas vous spoil, qui est certes très, très triste quand même, ou alors c'est tout simplement que c'est la fin du MCU, mais moi, j'ai pas pleuré en vrai. Je crois que j'arrive pas à pleurer sur des choses comme ça quand même. D'ailleurs, un truc rigolo, c'est que ce film, tout le monde disait, c'était sûr et à 100% que c'est le film de l'année. Joker. Et en vrai, le Joker était quand même très intéressant, quand même, avec son, son idée d'histoire, euh, l'évolution de Joker, comment il se passe, et notamment euh, la fin, où ils ont décidé de faire un, une petite idée assez intéressante. Mais c'est pas mon film de l'année, maras Alors, quel est le film de l'année pour moi hein, vous le sentez Vous le sentez la connerie arriver Parce que déjà que je dis pas que le Joker, c'est le film de l'année, déjà on veut tous me, me déforcer en tr me trouvant l'adresse, etc. Les Pikachu était plus intéressant pour moi. Oh bah dis donc, il y a pas mal de clowns ici dans le chat. Dis donc, il y a même le pouce rouge qui a un nez rouge. Quel rigolo celui-là. Bien sûr, j'avais dit avant que c'est niveau divertissement que j'avais dit. Et en vrai, Pikachu, euh, il était quand même un bon divertissement avec des bonnes idées. Une bonne histoire assez intéressante, avec des Pokémon quand même mignons. Bon, il y a quelques-uns qui sont un peu moches. Mais voilà, ils sont pas moches moches pour de vrai, quoi. C'est... Un chouïa quoi. Et aussi bah, ça me donne envie de jouer au TTT Pikachu qui était sur qui et que tout le monde déjà avait littéralement oublié on dirait. Et aussi c'est surtout que bon je sais pas si par exemple le film prend les idées qui est sur le jeu et même histoire en entière car bon j'ai vu comme quelques extraits euh, du jeu et il y a un moment passage où par exemple le Pikachu explique euh, comment s'est passé l'accident euh, sur la route et euh, voilà. Voilà, voilà, donc j'ai peur que ça me spoil directement le jeu, quoi. Là, c'est parti pour les recommandations. <rire> Alors, évidemment, niveau recommandations de série, bah, j'en ai pas vu beaucoup, mais il y en a quand même certains que j'ai vu sur Twitter ou même entre amis qui m'ont dit Hey, tu vois que tu commences à regarder ça. Du coup, j'en ai pris que trois pour vous recommander un peu, et on va commencer par Chernobyl. Pour l'instant, c'était pas trop ma grosse hype, mais apparemment, à ce que j'ai cru entendre aux autour, c'était comme intéressant. En plus, j'imaginais comme une idée que, même si j'ai pas vu la série, que l'idée de raconter une histoire de Chernobyl en présentant des personnages, etc., et ben, bah, euh, tu sais pas s'ils si vont mourir ou ils vont réussir à survivre pendant cette série, quoi. Et ça, ça peut être très sympa, quoi. Ensuite, il y a dans la rien, qui est quand même une série qui a très bien marché de Star Wars. Bon, après, je sais pas s'il si, euh, est meilleur que le film, bon, parce que le film, je l'ai pas encore vu, donc. Euh... Même si je me suis fait un peu spoil, bah. Je, je sais pas si je dirais qu'il est extrêmement bien ou extrêmement nul. Je dirais moyen pour l'instant. Mais apparemment, ce mandat rien, il est comme une très bonne série avec une bonne histoire de chasseur de primes et euh, aussi d'avoir un bébé Yoda. Sérieusement, euh, au début j'ai fait comme tout le monde, j'ai dire Oh putain, il est mignon et tout. C'est surcoté maintenant Bibi Yoda, c'est bon les gars. Et ensuite, il y a Switcher que euh, sur Netflix a fait, que au début, tout le monde disait que ça allait être dégueulasse, mais au final, qui était quand même assez à dès euh, la sortie de premier épisode. Et aussi, là, ce qu'on m'a dit, c'est que les musiques de Switcher sont quand même excellentes. Donc, ceux qui sont fans de Switcher, je pense que je peux vous recommander ceci. Malheureusement, je suis pas le cas, mais c'est bien quand même. <rire> Alors, niveau recommandation animée, bah... Voilà j'ai arrêté d'être un weeb, <rire> mais il y avait quand même des séries que j'étais quand même intéressé à, à voir et que j'ai envie de vous partager parce que, que c'était soit le nom était sympa, ou même que l'histoire est intéressante, ou tout simplement qu'on m'a dit euh, hey, c'est sympa quand même euh, comme série et tout, euh, comme animé, tu voudrais que tu vois ça Hugo. Et comme première recommandation pour la, les animés. Moi, quand je en dans Slime. Alors, en vrai, cet animé reprend à peu près comme tous les nouveaux animés en ce moment, un peu, mais celui-là propose une idée un peu plus original. Comme son titre le dit, c'est un Slime. Voilà. Et surtout que ça a l'air assez rigolo pour euh, l'idée de commencer euh, une histoire où, par exemple, tu es un Slime, c'est-à-dire les, les, les monstres les plus simples à battre dès le début d'un jeu, donc euh, voilà. Ça a l'air intéressant mais j'ai pas vu voilà mais on m'a dit c'était bien ensuite pour euh, du côté de ceux qui euh, aiment euh, Star Fox Sonic vous avez Big star je crois que ça se prononce comme ça on m'a dit que cet animé était quand même intéressant même s'il y avait les furets quoi voilà. car bon vous savez hein, les furies même si euh, je sais que dans le monde il y a tout le monde qui le déteste etc mais il y a un autre monde où tout le monde aime bien se etc les Fury animés, etc. ça, ça compte du beurre. <rire> meilleure musique Qui je peux mettre comme meilleure musique en vrai En vrai, meilleure musique, il bah, y a quand même des bons trucs, mais aussi euh, des trucs qui sont moyens pour moi un peu. Par exemple, I'm so bad guys, qui est, qui est, qui est, qui est sympa, mais c'est en plus quoi. C'est juste une musique qui peut être intéressante à écouter, mais bon. De toute façon tout le monde maintenant a envie de se masturber sur l'artiste parce qu'elle a 18 ans maintenant alors bon. Ensuite il y a Old Tower Road qui est une bonne musique, détente, tranquille. Mais je ne l'ai pas trouvé euh, superbe et bien intéressant. Comment ça, Angèle. cest c'est qui Quelle musique je vais mettre en meilleure musique parce que déjà si je dis qu'il y a des trucs que je trouve voyants, etc. Lequel m'a fait le plus hyper, le qui m'a fait le plus danser ou qui m'a fait plus envie de l'écouter à fond plusieurs fois Et là on atteint quand même pour... Les trucs de YouTube et de Twitch. Et du coup, pour la meilleure vidéo de YouTube, personnellement, c'est Glorious Octagon of Destiny. Je sais que la plupart des gens ne doivent pas savoir qu'est-ce que c'est, mais... c'est quand même une très bonne vidéo de collaboration de YouTube Music vidéo Slash Mad. Et en plus, il y a chaque plaque. Voilà. Après, il y a aussi euh, genre euh, d'autres vidéos qui étaient intéressantes, comme euh, Tyrekou collab ou le Kitchigun collab ou tout simplement les réanimés d'épisodes d'animation comme le celui de Hotel Mario que j'ai pas encore vu mais qui, qui a l'air quand même rigolo ou celui de Kirby d'ailleurs. Ouais, euh, celui de Jack Black il... c'est quand même le plus épatant que j'ai eu de ma vie. Ensuite, meilleure chaîne YouTube, bah c'est quand même une chaîne YouTube que j'ai trouvé ça rigolo quand même, parce que c'est quand même un jeu où je m'attendais pas qu'il y ait des gens qui fassent des, des vidéos comme ça, et c'est euh, la chaîne Somebody qui propose quand même des montages un peu rigolos, comme euh, ce que je fais sur, euh, sur Smash, et là il y en a d'autres qui ont fait bien sûr ça sur Smash, mais celui-là il le fait sur Mortal Kombat 11. Ouais, ça vous dirait non plus. En vrai, ouais, j'aime bien l'idée de rigoler un peu avec les personnages de Mortal Kombat à chaque épisode où même s'il met souvent des games où il gagne ou même quand il perd pour la blague, c'est quand même du bon montage qu'il fait. Et en plus, il y a souvent des gags Jojo, -jo, pour vous dire d'avance, tous ceux qui sont fans. Euh, de Jojo, et ben vous pouvez le voir, il est super rigolo. J'ai mis la, le lien sur euh, sur sa seconde chaîne, parce que sur la première chaîne il s'est fait hacker. Voilà, c'est un point détail à savoir ça. Et maintenant, meilleur YouTube et Twitch de ma propre chaîne, c'est justement euh, ce que j'avais dit avant, c'est-à-dire les montages de Smash. C'est-à-dire les montages de compilation rigolo. Je rigole à mettre euh, les passages où j'ai fait des bons moves, en quelque sorte et que euh, je rigole bien avec des amis, cest à Oui, parce que tous les clips que je monte, c'est vraiment qu'avec des amis. Et que d'ailleurs, là, je suis en préparation d'un montage Smash qui va être euh, assez intéressant pour, euh, pour que je montre euh, une idée rigolote que j'ai bien envie de faire pour un, un main que j'aime bien jouer et aussi sur un autre. Mais c'est parce que ça aussi, parce que justement, avec Smash, il eh ben, y a eu quand même les tournois Smash. Et alors, oui, j'ai fait quand même trois sessions de tournois Smash quand même en une année. Alors évidemment, je ne sais pas si cette année, j'en ferai mais c'était quand même une très bonne expérience pour moi, une belle interface, trouver des bonnes idées et justement avoir enfin un petit logo officiel euh, pour le, les tournois prochains. Bien sûr, j'aurais bien aimé de participer au tournoi. Bon, heureusement je suis présentateur alors bon. Mais bon, je pense que la, le prochain je ferai un dernier cash pour euh, celui qui arrivera en, en finale et qui aura réussi la finale. Euh, tu me dis fille et tout. Et... <rire> On a un peu galéré au début, mais après, petit à petit, ça, ça s'améliorerait encore plus avec euh, des bonnes idées euh, de scènes que j'ai eues et aussi et aussi pas mal d'idées pour les prochains tournois justement. Mais bon pour l'instant, c'est en préparation. Peut-être qu'un jour. Euh, ouais Webedia, ouais, est-ce que je pourrais avoir, euh, s'il vous plaît, je pourrais avoir un entrepôt pour faire euh, mon tournoi Smash s'il vous plaît Et ensuite on invite la communauté pour euh, etc. Quoi, vous plaît. Et voilà, c'était quand même une très bonne expérience le tournoi Smash. Ouh le beau bébé <rire> Oh, oh alors, la la, ah, Fafoula, qu'est-ce qu'est-ce que ça Oh putain Attends, me dis pas que Il a trouvé <rire> Attends, quoi Qu'est-ce que... Oh, non. non mais c'est la version Non mais Darko, c'est la version live que t'as fait ou Ouais, c'est la version live Ah c'est la version Echo Plus là, du numérique de Le Pueblo Oh <rire> Oh putain <rire> Oh, le Alors. Si, si quelqu'un peut clip ça, s'il vous plaît! Oui. Certes, c'est peut-être pas le clip le plus ouf et star, mais ça fait quand même marrer. Et en plus, c'est comparément avec un autre clip que j'ai fait sur d'autres chaînes. Mais bon, si c'était soit celle-là ou soit c'était celle-là. On remarquera que qui Killer roule, ça fait presque cul clan si on prend le diminué. Merci la fin de ce stream, j'aime beaucoup Et du coup, le meilleur event de cette année, évidemment le C-Event, hein. et que maintenant tout le monde a envie de en participer, hein. alors bon, moi je, je verrai un autre jour, peut-être, je ne force pas. Là c'est parti pour les catégories spécial amis, ouais ça va être génial Et du coup, bah meilleur ami ça va être un peu tiré par les cheveux, car ça va être un ami que je connaissais bien longtemps, mais en vrai, je suis content que cette année, on va dire qu'il a un peu plus progressé. <rire> et c'est tout simplement liant. Oui, c'est moi qui a fait le dessin parce qu'il m'avait dit pour la vidéo Twitter du tournoi Ouais, t'inquiète, je te fais un, je fais un dessin de moi, etc j'ai pas eu le temps. Mais en vrai, Liandre, il était quand même très sympa. En vrai, il était très calme très sympa, très rigolo. Prendre de, de nouvelles personnes. Souvent, lui, il est plutôt solitaire un peu dans son coin. Bon, après, bien sûr, il, avait, il avait été avec d'autres amis euh, avec euh, qui j'étais, et qui c'était sympa aussi. Mais en vrai, euh, depuis qu'il a rejoint mon serveur Discord, il était sympa, et en plus, il rigole de temps en temps avec d'autres personnes, et en plus, il y avait quand même une personne qui lui a demandé à, à quelle heure il était le tournoi, et ben, du coup... <rire> Mais bref, du coup, euh, Liandre, tu gagnes euh, le, le meilleur des amis, Bravo, voilà. Pourquoi j'ai mis meilleur follower et monteur Tiens, tiens, tiens Maintenant, j'ai des monteurs Et oui, je les ai payés même pas En vrai, je les ai payés pour quelques jeux qui étaient en solde, donc ça va, je suis sympa. Je leur offre quand même des jeux qui n'ont pas encore. C'est pour un peu faciliter et éviter que le Travara gagne tout le temps. Du coup, on avait pour les monteurs, Béranger, Leslon qui a arrêté. Donc, heureusement, il n'aura pas gagné cette récompense. Ensuite, nous avons le Anil et Magie. C'est un peu au tour de choisir. Et du coup, bah celui qui a gagné... C'est celui qui va faire le pest-of 2019, c'est-à-dire Soup, donc c'est Soup Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise Il n'y avait qu'un seul épisode, c'est juste le retour quoi. Alors meilleur ancien ami, là je vais, avoir, euh, je vais, en, je vais en mettre deux. Parce que dans un premier temps, il y a un ancien ami que, que j'avais bien collaboré avec lui pour tout simplement des idées de doublage, etc et un autre que euh, vu un peu euh, sur plus, je me suis dit « Ah mais attends, je le connais lui !» Et du coup, c'est Pasta et Alors pourquoi Pasta Parce que tout simplement, c'est un taré. <rire> d'ailleurs, euh, il m'a recommandé quand même une série qui s'appelle Sur Richman, qui était sur Netflix, et que par d'ailleurs, je peux vous recommander un autre truc sur Netflix, qui est Klaus, qui est tout simplement un bon film d'animation de Noël. Mais Sur Irishman est un film mafia. donc aucun rapport avec les deux films. <rire> Après, bah ça, il était quand même sympa, et qu'il euh, est toujours motivé pour des doublages, etc. Donc en vrai c'est une bonne personne. En plus il m'a passé quand même un très beau portrait, vous voyez, il est juste derrière. Et ensuite Ayaki, parce que euh, je, lui ai, je lui ai host et raid sur Twitch, euh, et euh, voilà, c'est un très bon joueur CSGO que, que je rigole bien. Je m'ai un peu redonné un peu la rive de CSGO pour revenir un peu aux ressources et aussi pour rigoler avec lui. Voilà donc en vrai Ayaki c'est quand même un très bon ami euh, ancien euh, que ça fait longtemps que je n'avais pas parlé pour faire jouer à CSGO. Par contre, le Macra bingo c'est un putain cheater. Voilà je l'ai dit. Quel duo je vais mettre Alors. Non, le meilleur duo de Trackmania, c'est ils ont même pas. ils ont eu des problèmes en plus de duo, donc ça skip. Meilleur couple.. Franchement, euh, je m'en fous. J'ai pas le choix, hein, mais.. Du coup, le meilleur duo, c'est euh, Bibi Athlède, parce que. Euh... Parce que c'est un peu le euh, du pont et du pont quoi, c'est les deux petits rigolos quoi. Que ce soit dans un tournoi Smash ou dans Minecraft. Voilà. <rire> ah enfin cette catégorie que tout le monde attend. Et eh ben tout simplement j'ai la flemme. Voilà donc merci d'avoir regardé cette vidéo et j'espère que ça vous aura plu. Voilà, du coup, je vous souhaite une bonne année 2020 et passez de bonnes soirées. Allez, salut Oh là, ça c'est fait ah, Être un gros connard sur YouTube, je m'y connais. Et puis de toute façon, c'est comme ça que ça marche maintenant YouTube. Are you challenging me? Euh ah, non merci monsieur je je, je veux pas vous sortez-moi de là sortez-moi de là Regardez I think Moto Moto likes you. Ah yeah. Wait, is a that a picture. real picture? I think it's a real photo of a deer that Is <laughs> that actually that actually happened? I, of course it happened. I think I think this is a reflection of how like We have a recurring segment on our show called Explain That Grammar where we do a deep dive on our guest Instagram. Oh Is. Oh, shit! A rat. Uh, no, you supposed to twitch! You are gonna blast this Check this out! a rat! It's a Night like girl, I'll see you tomorrow. Yo! What are you doing, man? c'est le logo du futur qui est en 2020. Merci d'avoir regardé cette vidéo review 2019. Alors oui, elle était un peu plus longue que, que d'habitude, mais vu qu'il fait que je parle pas mal de choses, voilà pourquoi elle dure un peu plus longtemps. Mais bon, au moins, on a passé une très bonne année 2019 à faire des bons événements, à faire de bonnes vidéos, et aussi à tout simplement s'amuser encore plus que d'habitude. Donc bon, on attend quand même 2020 comment ça se passait. Pour l'instant, le seul truc qui me fait un peu paniquer, c'est juste la troisième gamme mondiale sur Twitter, mais bon, <rire> là, ça va être vite oublié. Voyons euh, on va y voir, qu'est-ce qu'il y a comme news aujourd'hui Ah. Oui, je sais qu'elle est vide, mais... Même si avec cette mauvaise nouvelle, ça veut dire que c'est presque la fin du monde, mais... Écoutez, je mourrais pas comme un con à avoir de l'alcool. Et puis, de toute façon, la meilleure des alcools, c'est la vente. Ah, monde de merde <rire>